Salut Sébastien, bienvenue sur ce nouveau vlog, donc le vlog du mois de octobre-novembre. Euh, donc ce vlog où je publie eh bien tout simplement mon actualité immobilière et puis tout simplement l'actualité, mon actualité professionnelle. Euh, donc bienvenue à toi si tu rejoins cette ce vlog, j'en publie régulièrement chaque mois. Donc là ce matin eh bien je me situe donc dans le centre ville de ma ville et je vais aller visiter un un immeuble. Alors, je t'en reparlerai un peu plus en détail, mais je vais surtout te présenter, eh bien, euh, on va parcourir les différentes pièces. Tu as découvert ça, tu vas voir, c'est dans un, un état euh, vraiment euh, très, très, très, très ancien. Euh, c'est dans son jus, comme on dit, et tu vas voir qu'il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux à espérer, enfin, à réaliser dans, ces, dans cet établissement, enfin, dans, dans cet immeuble, mais je pense que derrière, il y a vraiment un beau projet. Euh, et c'est pour ça que, du coup, je me suis, euh, eh bien, placé dessus, et je vais t'emmener avec moi ce matin, et je vais te te faire découvrir tout ça. Allez, je te dis à tout de suite. Allez on se retrouve dans cette nouvelle partie de ce vlog, donc là ce matin on est dans les bureaux de ma conciergerie On est en train de préparer le contrat, on est en train aussi de préparer les commandes pour eh bien, une nouvelle sous-location Là cet après-midi je vais t'emmener avec moi, je vais te présenter une nouvelle sous-location qui est à une heure de chez moi Qu'on a repérée. alors quand je dis on a c'est tout simplement parce que c'est mon fiston qui est juste derrière que, Qui est en train de se lancer dans la sous-location et du coup, eh bien, euh, il a trouvé une première grosse maison là sur euh, dans une ville euh, à une heure de chez nous. Donc, on en là, on va envoyer le contrat, bien évidemment. Il a déjà été faire les visites. Euh, le propriétaire est ok, bien évidemment. Là, on va aussi commencer à passer les commandes. Donc, du coup, comment ça se passe bah, concrètement Voilà, là. Directement, on est sur l'ordi. On a préparé nos commandes, euh, nos comptes Amazon, nos comptes Cdiscount, parce qu'on va tout passer directement ici. Tu vas voir un petit peu le panier, tiens, que t'as commencé à mettre en place. Tac, voilà. Sur ça Amazon. va se présenter comme ça. Et le principal. Le wow, ah, okay. ah ouais, ça va être sympa, ouais. Chesterfield, waouh, ça va être cool. Voilà. Et puis moi, du coup, bah moi, j'enchaîne sur la partie contractuelle. Donc, je vais te faire voir ça tout de suite. Euh, du coup, bah là, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on, euh, comment dirais-je, on, on utilise DocuSign. Donc, ça se présente comme ça. Voilà d'accord et derrière et eh bien ajouter des signataires donc là on va rajouter les différents signataires et l'idée si tu veux c'est de faire une signature électronique directement du contrat donc, tu vois comment ça se présente bah, c'est tout simplement comme ça voilà et puis du coup et eh bien on va rajouter les différentes signatures différents paraffes pour faire cette signature électronique de ce contrat pour légaliser notre activité. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve cet après-midi directement dans la sous-location. Et je vais te présenter ça tout à, eh bien, en détail dans ce vlog. Allez, je te dis à tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans la voiture, puisque là, on est en direction d'Angers. Donc, comme je te le disais bah, juste avant dans la présentation, donc Pierre, 18 ans, mon fiston, il se lance dans la sous-location. Là, on part à Angers. Pierre, est-ce que ça a été difficile de convaincre un propriétaire euh, oui un petit peu, après moi j'ai d'abord débuté euh, directement par message donc c'était je mettais un long message pour leur expliquer un petit peu notre activité en bref et euh, après bah du coup ils m'appelaient et au début bah c'était un petit peu stressant de se dire ah, il va falloir bien leur expliquer, tout dire, rien oublier, euh, etc. mais au final euh, ça a été... après il y, eu, euh, y a eu des appels où forcément ils disent non hein, où ils disent ah euh, oh, vous êtes une agence immobilière ah oh, bah non je ne veux pas donc forcément au début euh, voilà après il faut leur expliquer qu'on n'est pas une agence immobilière, qu'on est une entreprise. Ouais. Au début c'est un peu compliqué de, de leur faire comprendre, surtout derrière le téléphone, tout ça, ils ont du mal à, à comprendre. Quoi. Du coup, ouais, ils sont toujours un peu sur la, sur la réserve, un peu en mode énervé, donc euh, voilà, il faut leur expliquer, prendre le temps. Et... Donc là du coup, bah, on, se dirige, on se dirige en direction donc, euh, de la propriété, donc on a signé le contrat. Euh, on a fait toute la partie contractuelle et euh, là, du coup, on va aller bah, récupérer les clés. On va aussi prendre bien connaissance de la maison. Il y a quand même quatre chambres, c'est ça hein Quatre chambres, c'est ça. Ouais. Et deux salles de bain. Et deux salles de bain. Donc, on va prendre connaissance de tout ça pour ensuite enchaîner sur les commandes. Parce que, du coup, c'est un logement nu hein, qui n'est pas meublé. C'est ça Il est tout oui. neuf et il n'y a rien. Pas bon. meublé, et qu'est-ce qui te plaît dans la sous-location toi euh, bah Moi franchement ce qui me plaît c'est d'appeler les, les propriétaires, de les convaincre, ah ouais. négocier avec eux, tout ça, c'est l'aspect un peu sympa quoi, où il faut se fixer, où il faut se fixer des, un peu des objectifs, du coup voilà, j'aime bien, moi. voilà. Ok, peut-être aussi l'ameublement, ce que ce oui. matin je sais que ça te ouais, euh, Oui, ce matin j'ai bien tout. aimé, ouais, regarder la les meubles, la décoration, mmh. se dire mmh. qu'est-ce qu'on va faire, enfin c'est bien, c'est un peu amusant, c'est mmh. plaisant quoi. OK. Et eh ben écoute, on enchaîne, euh, on va se retrouver un petit peu plus tard dans cette partie de vidéo. Ok, donc on va visiter euh, c'est quoi va qu visiter Pierre Là on va visiter un appart, enfin un appart, une maison du coup, ouais de 250 mètres carrés. Mmh. Donc il euh, y a un sacré potentiel. Donc là, on va visiter, on va voir, on va discuter avec le propriétaire, le petit charabia habituel hein, que vous connaissez bien vous aussi. Ok. Voilà. Allez on enchaîne. C'est parti bon, Voilà Pierre, Quelles sont tes impressions alors, voilà. suite à cette visite eh ben, on est tombé dans, ouais, dans un appartement qui fait 254 mètres carrés donc c'est énorme en presque plein centre ville c'est vraiment énorme donc il euh, y a des pièces de partout on est sur entre 5 et 7 chambres une pièce de vie qui fait 55 mètres carrés donc c'est vraiment immense mmh. bon, le seul petit bémol c'est les salles de bain mmh. les salles de bain un peu vieillottes parce que c'est on, on est dans la doutre de Angers du coup c'est un peu vous savez l'esprit un peu euh, vieillot enfin l'ancienne il ouais. y, a, y, a y a le charme, mais là problème, notre seul problème c'est les salles de bain. Ouais. Du coup, voilà, il faut toujours essayer de, de trouver une solution, donc euh, essayer de discuter avec, euh, avec l'agent ou même le propriétaire pour peut-être s'arranger sur les. là bah, du coup nous notre problème... Et, donc voilà, donc mais du si coup l'idée c'est que là ce que tu au propriétaire, c'est qu'il s'engage à, à refaire les salles de bain. C'est ça, et nous bah euh... si les salles de bain sont refaites, bah oui que C'est quand même un, un investissement. Et le côté ancien, euh, parce qu'on voit qu'il y, y a de la moquette au sol, euh, c'est quand même assez ancien. Comment, comment en fait, tu vois ça, toi bah, Je pense que moi, faut garder tout ça. Et est-ce que c'est ça qui va faire le charme D'accord. Je qu'avec un bon aménagement et. Un bon ameublement. C'est ça. Ouais. Et ouais. ben, on va tomber sur quelque euh, chose de super sympa. Parce qu'il y a quand même l'esprit le, euh, charmeur quoi, que les, que les futurs clients vont, vont apprécier. D'accord. Ok. Euh, donc pour toi, c'est un projet qui est. Euh viable Je pense oui. Est, bah, du coup, si les salles de bain sont, si le propriétaire s'engage pour les salles de bain je pense que moi, ça peut être un projet réalisable. Réalisable. D'accord. Donc pour toi, tu étais Mais après, faut être sûr parce que sur des, sur un gros appartement comme ça, c'est quand même un gros investissement. Ouais. 250 mètres carrés. Et le propriétaire, il est ok ou pas pour nous louer Ouais. Bah oui, justement. On, ouais. j'ai fait parvenir le bail, tout ça, ce qu'on faisait, et le propriétaire... ouais, a priori, le, sur le projet, il est, il est intéressé et il est convaincu, donc. Euh... Ça c'est bon, c'est gagné. Euh, maintenant, il faut qu'on voilà, investisse peut-être un petit ça. peu plus en termes de chiffre. Parce que là, est, on est sur un gros, gros, gros, gros projet. Ouais, c'est clair, même en termes d'ameublement, design, bien. déco. Là, il va vraiment là. faire une déco spécifique, oui. particulière. Là, c'est du euh, euh, à ce, à cet appartement. Ok, donc tu es globalement satisfait. Très satisfait. Satisfait de ta journée. Exactement. <rire> bon, allez, on enchaîne. Allez, réception des, des petits bloc notes pour et eh bien samedi avec les petits crayons qui vont bien. Voilà, pour du coup et eh bien le séminaire de samedi. Il y a vraiment quoi faire et tout ça ça sera distribué à l'ensemble des participants. Je suis également en train de préparer et eh bien la présentation de samedi. Donc, on va parler de quoi On va parler de analyse de stratégie par rapport et eh bien euh, donc à la sous-location. On va parler aussi du personnel de ménage donc la gestion de son personnel de ménage on va rentrer bien évidemment beaucoup plus dans le détail hein, bien plus que dans la formation et j'ai préparé aussi quelque chose de très intéressant qui est comment convaincre ses prospects et surtout aussi comment gérer notamment avec la rhétorique et comment gérer et eh bien les refus de propriétaires voilà traiter les objections c'est juste ici et on en parle du coup samedi Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog. Là, je vais aller sur un de mes appartements que je viens de récupérer. Je viens de récupérer les clés tout simplement parce que j'avais un locataire. Ça faisait deux ans qu'on était en procédure judiciaire parce qu'elle ne payait pas le loyer. C'était une location longue durée sur un bail meublé. D'ailleurs, j'ai fait un podcast. Tu découvriras ça sur mon site internet et je te mettrai dans la partie description où j'explique absolument tout tout ce qui s'est passé. J'ai récupéré les clés auprès de l'huissier puisque la procédure dure depuis deux ans. Donc, ça y est, elle a été expulsée. Les forces de sont venus il y a quelques jours de ça donc là je me rends je vais aller dans l'appartement on va découvrir tout ça ensemble voir un petit peu l'état de l'appartement et voir si euh, il est exploitable ou pas allez je t'emmène tout de suite avec moi allez on y est bon allez on se retrouve dans l'appartement bon bah voilà c'est laissé dans son jus il y a encore des affaires qui traînent enfin voilà quoi bon ça va à peu près ça va à peu près mais il n'y a plus d'électricité ça c'est pas méchant euh, mais bon c'est un peu dégueulasse On ouais, la pièce de vie bah, tout est laissé en plan hein. voilà et puis bah là euh... voilà. je pense qu'elle a dû partir depuis un petit moment quand même hein. c'est pour que ça soit comme ça puis bah c'est tout ça quoi. je me dis mais comment ça peut être comme ça Oh là là, il y a des. Y a comme ça, c'est plein de bestioles et tout, c'est bah, dégueulasse. Hein. Oh là là. Il était éteint, donc, euh... Ça fait un bout de temps, je pense qu'elle avait déserté ici. Plus hein. plus on plus on plus laisse plus ouvert plus ou Non, bah non, ça va plus. Oh, ouais. ah, la belle micro-ondes. De oh, toute oh, façon, oh, ça oh, a oh. changé, micro-ondes. Micro-ondes a changé. Donc, il n'y a plus de télé. Là, ah, la télé était embarquée. Oh. Oh, je pense ah. que toute la et il n'y a quasiment rien à récupérer. Ouais, bon, on va tout balancer. Hein. Ouais, ça, ouais, par ouais, contre, faut tout bien. balancer. Oh, allez, ça piconnait pas trop, ça va Oh, lol, sans déconner. Non, mais sans déconner. <rire> ouais, on va, faire, on va faire un set de vaisselle. Ah, bah, et hein. on y aller, la picole, hein. On va faire un set de vaisselle neuf. Ouais, euh, je pense qu'il ouais, faut tout remettre. Puis on va garder au local. Ouais. C est, c est tout Donc bien télé, euh... il y a encore sa carte bancaire qui est là, mais bon. Bref. tac ah, tac euh... Euh... Bon bah voilà l'état de l'appartement après deux ans de procédure. Allez, bien arrivé sur Paris. On se dirige en direction de la salle en vue du séminaire que je vais tenir aujourd'hui, ce samedi. La, la, la conciergerie en septembre. Et tout ça. je m'occupe de tout. Ça va vous coûter plus cher, certes. Mais donc, qui font le ménage, on disait tout à l'heure, pas hésiter à faire un peu. Vous avez aussi un channel manager, ça, ils aiment bien entendre ça. Parce que le channel manager, mine de rien, c'est un outil de gestion de la conciergerie, comme ça, pas hésiter à le, à le rajouter. Vous êtes juste connecté au compteur Airbnb en co Vous avez pour ça, on, on est capable d'adapter les prix. L'idée, c'est de chercher plus de chiffre d'affaires pour améliorer votre rentabilité. Et vous êtes là pour ça, en fait. Vous êtes là pour. Euh, donner justement euh, un maximum de, de chances au propriétaire de faire de faire du chiffre d'affaires. Donc ça faut. Vous n'êtes pas là, comme je disais tout à l'heure, pour lui euh, vendre du métal. Vous n'aurez pas le coup. Je un investisseur qui cherche que du ménage Mais moi je lui ai dit direct, je lui ai dit, parce que du coup je dit en fait j'ai été mal je lui ai dit, mais vous faites quoi dans le ma...